Salut, je m'appelle Youssef Rabaj, je suis élue étudiante en 5e année à l'Université de Paris en médecine et je vous parle aujourd'hui de l'initiative qu'on a mise en place avec nos élus et nos professeurs pour déployer nos étudiants en renfort dans les hôpitaux pendant cette crise du coronavirus. Donc tous les soirs, on a publié sur nos groupes de promotion Facebook un formulaire à 20h en donnant les... les besoin en fonction des hôpitaux, donc on a déployé des étudiants au total plus de 300 en tant qu'aide d'infirmiers, en tant qu'aide soignant, en renfort-brancardage. On a aussi des étudiants qui sont au SAU, en renfort, d'autres qui sont dans les étages, dans les unités qui ont été transformées en Covid+. Euh, et encore plein d'autres choses dans les centres de recherche. Au final, euh, les étudiants se sont montrés très mobilisés et euh, il faut noter... Euh, et souligner euh, leur engagement en étudiant qui est très fort. Et j'invite tous les autres étudiants des filières de santé, euh, pharma, dentaire, maïotique, à se rapprocher de leurs élus parce que plein d'autres initiatives ont été mises en place. Il faut continuer à être mobilisé. Et bon courage et lavez-vous les mains. Voilà.